Vous allez ressortir la feuille que vous aviez, exactement, c'est la Mbalia. C'est la feuille où vous aviez commencé à évaluer les films. Il reste deux de films voir. à voir. Ben, ben, Ai-je compris le message du court-métrage, d'accord Le ou les messages, qu'est-ce que vous avez compris Et vous pouvez prendre des petites notes ici pour euh, décrire un petit peu votre point de vue. Wow. Oh, mais ça depuis quand, ça Putain. On va se Deux. Non, Qu'est-ce que vous avez pollution. compris oui. du message Laura, Laura. Il, y a, il y a trop de pollution et euh, à cause du réchauffement climatique, la température monte. C'est un truc qui vous paraît plausible, la fin des voitures thermiques Oui. Le projet spécifique, particulier de cette classe, en fait, ils ont un projet sur l'année où euh, on a repris les 17 objectifs du développement durable de l'ONU et euh, chaque mois, ils font une action liés à, à un objectif du développement durable. C'est quoi la thématique euh, qui est ressortie là Ça va par rapport aux interdictions envers les femmes dans certains pays. Les femmes doivent porter le voile et elles sont La question des droits des femmes par exemple qui est, qui est abordée dans le dernier sujet, ça peut être une question un peu complexe à aborder surtout en, euh, en cinquième. Euh, alors que là, avec un film d'animation, c'est un message qui peut peut-être mieux passer.